Tout le monde, bienvenue au top 3 au Simen SQDC. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes bien au bon endroit au Winman Gala Cannabis Cup. Pour faire ce gala, euh, je vais fumer un autre cadeau de Mike, encore du 4A. Vraiment exceptionnel comme cannabis, mon Mike. Vraiment, je te remercie beaucoup. C'est un très gros cadeau. Euh, Mike m'a envoyé là, à peu près 6 variétés là, euh, de 0.4 grammes que Je me, me roulais des très beaux joints là. Euh, pebble. Fru, fruity Pebble OG. Fruity Pebble OG. Il est tellement beau. Euh, ça sent fruité. C'est ça qui est supposé sentir. Quand on va sur les flics. on nous dit que c'est une variété qui a été croisée avec trois variétés. Du Green Ribbon, du Grand Daddy Purple et du Tao Alien. Ceux qui ont inventé ce produit-là, ceux qui ont créé cette euh, graine de cannabis-là, cette variété-là, c'est Alien Génétique. Mais ça ici, c'est pas Alien Génétique qui l'a fait pousser. C'est Pluto Craft. Donc, euh, mon briquet ne fonctionne plus. Et mon autre briquet... Regardez ici, on est live. On est live. Non, on n'est pas live. Et voilà, comme de la magie. Mike, vraiment, un gros merci. Euh, tu es dans les top 5 là, personnes là, qui m'ont donné les meilleurs cannabis. Là. Vraiment, un gros, gros merci, Mike. C'est très, très apprécié. C'est du cannabis là, euh, équivalent du Broken Coast. Oh my god. Toujours des, des arômes un peu différents de la SQDC. Très fruité. Euh, le bleu, c'est terminé. <coughs> Aide au sommeil. Le Fruity Pebble. rend joyeux durant les moments de stress. Un goût tropical. Et petits fruits. Fruits sauvages. Un genre, de, un genre de purple chitra mélangeant tangerine Dream Dream. Vraiment fruité, là. Euh, vraiment, vraiment. Donc, euh, terpène ou cimène ça, ça donne euh, en général l'odeur de bonbons. Euh, je vais vous lire un peu là, ce qu'il y en est. Euh, une terpène en général, l'odeur d'une variété de cannabis particulière est comme une empreinte digitale révélant un ensemble complexe de composés appelés terpènes qui contribuent à son expérience perçue. Une légère modification d'un terpène, même mineure, peut influencer la façon dont nous percevons la saveur, l'arôme et peut-être même ses effets. Donc l'ocimène est un terpène responsable de certaines des saveurs sucrées et herbacées de certaines variétés de cannabis quand j'ai vu qu'il y avait du fruity pebble et que je savais que c'était fruité euh, je trouve que ça faisait concept cimène, c'est fruité donc pour faire le top 3 là, j'ai vraiment été sur le site de la SQDC et puis j'ai été euh, dans la liste des matières j'ai sélectionné terpènes dominantes cimène. j'ai pris les produits qui étaient euh, offerts par la SQDC. Je comprends qu'il y a des produits à la SQDC qui sont très fruités, mais selon la SQDC, leur terpène dominante n'est pas l'ocimène. Donc, je ne les ai vraiment pas utilisés dans ce concours. Et puis, il y en a seulement trois. Il y en a seulement trois. Puis, il y en a une sur trois que je n'ai pas essayée. Euh, c'est le produit ICMR, le, la variété Q10. Et puis vous connaissez ça du Q10, c'est du White Shark. Donc on a connu le Great White Shark, on a connu le White Shark CBD, le Shark Shark CBD. Euh, à mes débuts de Weedman, j'avais déjà aimé le, Shark, le White Shark, le Great White Shark de San Rafael. Mais, euh, je l'ai aimé de moins en moins en essayant d'autres variétés à la SQDC. J'ai réalisé que le Great White Shark n'était pas dans mes, dans mes euh, préférés du tout, du tout, du tout. Donc, j'imagine que le Q10 ici de ICMR serait en troisième position pour euh, les terpènes euh, à dominance OCMEN. Je vais juste continuer le petit texte là pour l'OCMEN. C'est vraiment bon ça ici. Lucimen est un terpène responsable de certaines des saveurs sucrées et herbacées de certaines variétés de cannabis. Et il peut également ajouter des nuances citronnées et boisées. Donc, citronné, boisé, sucré, herbacées. Donc, c'est vraiment pas juste sucré, là. On le voit là, que toutes les terpènes, il y a plusieurs euh, arômes qui sont rattachés à certaines terpènes. Comme le fameux cariophyllène. Ce n'est pas juste épicé, poivré. Il y a d'autres euh, fines herbes qui sont rattachées au cariophyllène. Donc, citronné boisé. Elle peut également offrir un large éventail de propriétés médicinales, ainsi que des effets stimulants. Même s'il reste encore beaucoup à apprendre sur ce que cette variété fait et ne fait pas. Un petit bout encore, un petit bout, ok On reste ensemble, on reste ensemble. L'ocimène est un monoterpène et peut être trouvé dans une grande variété de plantes. Le houblon, les kumquats. Les c'est des, euh, c'est comme des raisins. Euh, Excuse-moi, c'est comme des oranges en grosseur de raisin. Très, très, très, très, très, très sûr, sûr, sûr très surette. Comme quoi, mangue, basilic, bergamote. Ça, je ne sais pas c'est quoi, bergamote. Lavande, les orchidées, le poivre et une foule d'autres plantes contiennent de l'ocimène en une certaine quantité. Ils utilisent l'ocimène dans l'industrie du parfum. Pour euh, son profil aromatique, sucré, floral et herbacé. Et puis, il y a certaines euh, plantes de cannabis qui ont de l'ocimène C'est un agent protecteur, un agent de défense, euh, face, contre les éléments nocifs, comme euh, des pucerons. OK. Le numéro 1, ben c'est le produit que j'ai essayé hier, le New Can de Palmetto. Je l'ai aimé. Euh, par rapport au prix, 30,20$. Euh, le deuxième, c'est le Keats de Broken Coast. Euh, très grosse qualité. Euh, J'ai pris des notes, j'étais revoir la vidéo que j'avais faite du Keats, la review 94. Euh, Boisé, sucré. Euh, Je n'avais pas tombé en amour avec le Keats de Broken Coast. Donc à 46$ et 30$, si tu tombes pas en amour, tu seras pas le numéro 1. Euh, donc le New Can est seul. Est seul euh, devant. Euh, et, et loin devant. Euh, je pense même pas essayer un jour le Q, Q10 ICMR. Euh, juste à dire Q10 ICMR, ça me fait chier. Je, je, ça me fait chier, man. Q10 ICMR. t'as tu essayé le Q10? De quelle compagnie uh, ICMR? aïe man. C'est... Je sais pas. Fuck, man. Q10 ICMR. Fuck. Ok, fait que, euh, top 3, euh, Nuken de Palmetto, Sundial Grower, Keats de Broken Coast. Le Nuken, c'est du Nuken. Et puis, euh, le Keats, la variété, là, pour le Keats, c'est du White Walker Cush. Donc, euh, je pense que les compagnies devraient peut-être euh, trouver des cannabis avec la terpène dominante au ciment vu que c'est sucré, je trouve ça quand même agréable hein, le sucré euh, à la place de trouver des, des, des produits toujours cariophilène, goût de fromage, goût épicé, goût terreux euh, je trouve ça un petit peu moins agréable donc euh, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, donnez un pouce, dites moi donc si vous choisiriez un top 3 différent dans les produits avec terpènes dominantes aussi, même. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Mike. C'est vraiment incroyable. Euh, je suis même pas rendu à moitié Puis, j'ai le très bien. Ah, qui est fruité. Et qui est fruité. Ça me fait penser au Tangerine Dream tout ça. Ok, je te laisse là-dessus. Donne un pouce, on, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Puis il va sur euh, Shop Urban Ice, il va t'acheter un bijou, il y a 25% de rabais dans la description en bas, j'ai un code promo. Et puis il va t'acheter une lumière sur Indoor Growing Canada, euh, passe par mon lien, ça va aider Weedman. Weed oui, common c'est mon Instagram, va voir mes dernières photos de ma groupe. Peace, à la prochaine.